Ok les gars, vous voulez que je vous raconte une, une histoire Juste, je vous préviens les gars, c'est pas une histoire drôle... Enfin, avec, avec, moi avec du recul, je la trouve méga drôle tu vois. Mais peut-être qu'au premier abord, elle l'est pas forcément... Vous, savez, vous saviez qu'il y a 6 ans j'étais en entreprise et que j'ai tout quitté en mode... Euh, j'ai 8 viewers, je suis le god de Twitch, je me tire et je suis allé réaliser mon rêve. Ça a été un chouïa plus compliqué, les gars. Asseyez-vous, prenez de quoi manger, prenez de quoi boire, servez-vous l'apéritif, roulez la mèche. 8 viewers. J'étais un monstre de Twitch chat. Je me dis, vas-y, c'est la... le moment de tenter le truc, je sentais que ça montait et tout. Il y avait un truc à faire. J'étais en CDI à ce moment-là, dans une petite entreprise... Euh de tournage fraisage. Dans cette entreprise d'Elzenheim se trouvent des tourneurs fraiseurs, un métier qui se raréfie. J'aimerais vivre de mon rêve qui était d'être joueur pro à ce moment-là, pas streamer, tu vois. Et même si j'échoue, j'ai envie d'essayer parce que si je suis au même endroit dans 10 ans, j'ai envie, envie de me dire, j'ai tenté cette expérience, j'ai pris le risque de... On peut tous se permettre de prendre un risque à un moment donné, tu vois. Moi, à ce moment-là, j'avais calculé, j'avais de quoi payer si lo euh, loyer. Avec nourriture, j'étais large. Hop, je me fais beau. pimpant Je vais voir mon patron. Je lui explique euh, mon projet. Et je dis, est-ce qu'on pourrait faire un, une démission euh, à l'amiable Que je puisse avoir euh, le fameux chômage. Tout en tentant ma chance pendant 6 mois avec Twitch. Et euh, espérer l'aventure. Sinon, tu vois, ça allait être chaud. Il me regarde dans le blanc des yeux. Et il me dit, non. Je le regarde Je dis comment ça Genre je m'y attendais pas à ce qu'ils disent non tu vois Il me fait bah tu veux démissionner tu portes tes couilles Tu démissionnes J'étais très mignon tu vois j'étais en mode Ouais mais je veux le chômage tu vois C'est l'objectif recherché tu vois D'avoir le chômage histoire de pouvoir tenter mon, mon expérience Tu comprends Il fait ouais J'en ai rien à foutre Il me dit j'en ai rien à foutre tu vois vraiment avec Une semi-haine tu vois Enfin un, un connard tu vois un connard J'étais pas, pas ultra net à ce moment là Je le suis plus hein, maintenant Et il euh, y a quelque chose qui, qui se débloque en mode C'est pas grave Et je le regarde je fais c'est pas grave Je vais trouver une solution Je rentre chez moi je réfléchis Comment on quitte son travail Et qu'on a le chômage en même temps <rire> Vous allez me répondre, chat Abandon de poste Le fameux, le classique Mais vous avez appris à me connaître pendant ces, euh, ces dernières années, chat J'abandonne pas Du coup, qu'est-ce que j'ai fait, chat J'ai pas choisi cette option. J'ai choisi d'y aller. Tous les jours. Et tous les jours, les gars, de faire acte de présence. Si on me demandait des trucs à faire, on pouvait pouvais se manger les doigts, je faisais rien. Mais, j'y suis allé chaque jour, les gars. Pendant 8 heures, à rien faire. Pendant un mois. Sans jamais de retard Sérieux Sauf que Je jouais avec, je jouais avec, avec mes armes Ils ont choisi de jouer avec, avec les leurs Et les leurs n'ont pas été belles les gars Ils se sont dit On va essayer de le faire craquer On va lui faire un peu d'harcèlement moral C'est mignon l'harcèlement moral Au bout de, de deux semaines Genre je commençais à 5h du mat le, le chef au dessus de moi se pointe tu vois Et là il me met un petit savon En me cassant les couilles sur, euh, sur des trucs Que j'étais censé avoir fait. Mais vu que je faisais rien, je faisais... Bah, je... c'était pas moi, tu vois. Jour 1, il met la... la faute de certaines pièces qui ont été fabriquées sur mon dos. Je dis que c'est pas moi, vu que, que j'ai rien foutu, mais... C'est comme ça que c'est noté dans les documents. Mardi, jour 2, il me fait le même coup, gros. Putain. Ça commence à me casser les couilles. <rire> Mercredi, il vient. Juste il regarde. Il fait des petites réflexions de merde. Et il part. Et il faut savoir, les gars, qu'en même temps... J'ai profité de ce mois plutôt plutôt tranquille pour streamer. Il va se passer un phénomène. Qu'est-ce qui se passait le mercredi d'il y a 6 ans chat Il y avait les screams, il y avait les tournois le soir. Où on affrontait les meilleurs américains sur H1Z1. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait Je les ai affrontés jusqu'à 3h du mat' les mecs. Bam, Je mets mon réveil, il me dit que ça sonne dans une heure et demie. Vous avez tous connu ça C'est pas ouf, tu vois. Je me réveille, je suis la tête dans le cul, je vais bosser. Et là, on est le fameux jour J. Le jour où j'ai disjoncté. <rire> C'était la suite des jours de merde et tout, donc je m'attendais à ce que ce, ce petit fils de pute... C'était un chef, les gars, il devait avoir mon âge. Il, il était tout teigneux. Méchant comme la teigne, chat. Et il vient me voir, il me fait... Euh, T'as encore fait de la merde Tu fais que de la merde Mais démissionne Il pousse à bout. Je l'ai regardé dans le blanc des yeux. Je suis je vais t'exploser le front. J'ai pris, le... pris le maillet, j'ai tapé un grand coup sur l'établi. Je fais, Et maintenant, viens la salope. Il a vu la folie dans mon regard. <rire> Il s'est enfui en courant. <rire> Il allait se planquer dans le bureau des chefs. Comme je vous ai dit, j'avais un peu disjoncté. J'avais plus beaucoup d'heures de sommeil. Je me suis foutu devant la porte. Avec le maillet, je fais, tu vas devoir sortir hein, à un moment donné. Donc, oh t... sors maintenant, ça va se passer j'ai disjoncté. Je me suis, au bout de 15 minutes, je me suis lassé. Autant laisser tomber. Et je suis retourné à mon poste. Tranquille, les gars. Mais Évidemment, qu'est-ce qui se passe À l'heure où tous les grands patrons, ils arrivent. Yannou Convoqué Ah ben. On doit y aller. Ils font « Ok ». Mais là, on n'a pas le choix. On doit faire un, un licenciement euh, faute grave ou je sais pas quoi. Et du coup, pendant un mois, les gars, ils m'envoient chez moi. Je fais « Ok ». Donc, je suis pas payé pendant un mois. « Si, si t'es payé pendant un mois à rester chez toi. » Yalla! <rire> C'est là que je commence à tryharder Twitch ma main. Pendant ce mois-ci, les gars, je suis passé de 7 viewers constants en un seul mois, les gars, je vous parle, à 60. Et à la fin du mois, bah, évidemment, je suis reconvoqué parce que c'était un métier où il manquait de main-d'œuvre ou machin, tout ça. Ils disent, bon, du coup, on fait quoi? Vous voulez recommencer à travailler parce que nous, on doit, on doit faire les papiers, tout ça et tout. Là, super sympa, le patron. Je lui ai dit, si j'ai un maillet à portée de main. Je recommencerai. Il m'a regardé d'un regard dépité en mode. Oh, ben. Il fait, ben. Vous êtes viré. Là, en, dans ma tête, je suis en mode, yes, trop bien. Et à la fin de cette histoire, les gars, seulement deux mois après, m'être fait officiellement virer, je passais partenaire Twitch et je pouvais vivre de ma passion. Et nous voilà six ans après, dans le top des Twitch français. Croyez en vos rêves, chat. Toujours. Ah parce que par exemple l'émission Zach en roue libre ou même toutes les émissions que j'ai fait où je devais raconter mon parcours Je me, je me voyais pas vraiment dire mais euh... En fait ouais il fallait que j'ai le chômage donc j'ai menacé un mec avec un marteau et tout Enfin tu sais, c'est pas moi qui fais le montage, j'aimerais que ce soit modifié un peu tu vois donc Pendant, pendant pas longtemps hein, parce que du coup dès, dès 3 mois après j'ai pu en vivre donc euh... Moi dans, ouais, dans ma vie j'ai chopé le chômage trois mois Et du coup morale de l'histoire les gars Euh... Si vous devez vous balader quelque part ou quoi, il faut toujours avoir un maillet dans votre main. Non, mais les trois mois de chômage que, euh, que j'ai pris, je les ai rendus fois 1000. <rire> T'en fais pas. <rire> je, je suis un bon client. C'est moi qui paye les petits déj à Manu, euh, ainsi que ses desserts, je pense. <muches>